Eh bien, bonjour à tous pour uh, ce point de presse live euh, au ministère de l'Europe des Affaires étrangères. On est ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau en salle clergé après cette longue interruption due, euh, due au Covid. Donc euh, voilà, on est en période de rodage. On va compter sur votre bienveillance à tous euh, pour ce premier exercice. Euh, je vous propose que pour les, les semaines à venir, donc puisque ce point de presse sera euh, hebdomadaire, euh, nous puissions procéder euh, de la manière suivante, avec un ordre du jour stabilisé, où on abordera euh, en premier point l'agenda euh, en vous commentant euh, les différents euh, événements auxquels auront participé le, le pôle ministériel, donc la ministre euh, de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministre délégué et les secrétaires d'État. Ensuite, euh, aborder les déclarations du jour, ensuite évidemment ouvrir aux questions et euh, nous éditorialiserons ensuite ce point de presse en invitant un directeur du Quai d'Orsay à se joindre à l'exercice du point de presse chaque semaine. Et cette semaine, nous avons euh, le plaisir et l'honneur d'accueillir Stéphane Romatet, euh, directeur du, du Centre de crise et de soutien qui viendra faire un point, mais en off. Donc les directeurs, eux, ne, ne pourront être cités pour, pour vous présenter leur activité. En l'occurrence, Stéphane Rematet reviendra sur la totalité de notre aide à l'Ukraine. Euh, voilà pour, pour ce, cette proposition d'ordre du jour que je vous fais. Donc je commence donc du coup par l'agenda la, commenté de la semaine et des jours à venir qui va s'afficher sur l'écran. Voilà, donc vous avez l'agenda de Madame Catherine Gololna euh, à l'écran. Euh, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est évidemment la perspective euh, qui nous mobilise tous de euh, la conférence internationale de soutien à la résistance civile de l'Ukraine, qui se tiendra donc à Paris dans la matinée du 13 décembre 2022, donc mardi, mardi prochain, et qui nous a mobilisés déjà cette semaine, puisque la ministre est en ce moment même en train d'évoquer de, de, l'aide qu'apportent les acteurs non étatiques français, qu'elle a réunis ce matin, les collectivités territoriales, les organisations non gouvernementales, et les fondations d'entreprises qui, comme vous le savez, ont fait preuve d'une solidarité exceptionnelle dans l'aide apportée à l'Ukraine et avec qui nous discutons donc en ce moment des nouvelles contributions apportées pour aider la population et ukrainienne à surmonter l'hiver. Cette réunion de ce matin a été précédée il y a deux jours, le 6 décembre, à Dijon, d'une réunion de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Alors là, c'est sur une autre page, c'est l'agenda de Mme Crisoula euh, Zakharopoulou. Le 6 décembre, vous voyez qu'elle était à Dijon, et euh, à cette occasion, elle a eu, là aussi, euh, l'occasion d'évoquer euh, l'aide apportée par les collectivités territoriales euh, à la population ukrainienne, puisque vous savez que, euh, d'ores et déjà, euh, ces 1700 collectivités territoriales qui se sont mobilisées en France, dans le cadre du Fonds d'action extérieur des collectivités territoriales que pilote euh, le Centre de crise et de soutien, et dont Stéphane Romatet pourra vous indiquer. Donc 1 collectivités territoriales mobilisées euh, et qui ont déjà euh, permis de dégager, euh, si je ne m'abuse, plus de 8 millions d'euros sur le fonds, dédié, euh, le fonds dédié aux collectivités territoriales qui a été mis en place en soutien de la population ukrainienne. Donc, c'est dans ce cadre euh, que euh, nous travaillons aujourd'hui à, à la préparation donc, de la conférence qui se tiendra euh, donc le 13 décembre prochain. Comme vous le savez, cette conférence euh, est organisée euh, sous la présidence du président de la République, ainsi que euh, de M. Volodymyr Zelensky, euh, et euh, elle réunira euh, un grand nombre de participants de haut niveau, mais nous organiserons un, brof, un briefing euh, dédié demain matin, un briefing qui rassemblera euh, l'Elysée, le Quai d'Orsay, ainsi que Bercy, euh, pour vous faire part des détails de cette conférence qui vise à répondre aux besoins urgents des Ukrainiens pour passer l'hiver, et en particulier concernant l'accès à l'électricité, au chauffage et à l'eau alors que, comme vous le savez, les infrastructures civiles du pays ont été prises pour cible et continuent de l'être par des bombardements russes euh, qui constituent des crimes de guerre, comme l'a rappelé euh, Mme Colonna, euh, devant euh, les assemblées il y a quelques jours. Donc, euh, voilà, pour les détails, je vous renvoie euh, à ce brief. Il y aura le matin cette conférence internationale, le 13 décembre, et l'après-midi, euh, la conférence bilatérale qui portera sur l'aide de la France et qui rassemblera euh, des représentants des entreprises françaises. Voilà pour ce premier point d'agenda. Le deuxième, si je reviens à l'agenda de, de Madame Colonna, euh, comme vous le voyez, euh, elle a euh, reçu mardi les lauréates de l'initiative Marianne. Pour vous donner un tout petit peu de contexte sur cette initiative pour mémoire, donc c'est une initiative qui a été lancée au moment du forum Génération Égalité de juillet 2021 et qui marquait notre volonté de renforcer le soutien de la France aux défenseurs des droits de l'homme, à la fois au niveau international. En les accompagnant euh, à travers notre réseau diplomatique dans leur action euh, au, au, en défense des droits de l'homme dans leur propre pays, mais aussi euh, au plan national, puisque euh, la ministre a reçu 15 lauréates qui sont accueillis dans le cadre d'une promotion pendant six mois sur notre territoire pour les aider à renforcer leur combat pour les droits et libertés fondamentales. Donc, ces 15 lauréates qu'a reçues Mme Colonna été originaire d'Afghanistan, de Biélorussie, de Birmanie, de Chine, de Colombie, d'Irak, du Nicaragua, de Palestine, de Tanzanie, de Turquie, de Russie, du Soudan et enfin de Syrie. Et vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, puisque nous en avons fait la communication, qu'elle s'est notamment entretenue, que parmi ses lauréates se trouve la sœur de l'opposante biélorusse. Maria Kolsnikova, qui est elle-même lauréate du prix Sakharov 2020 et du prix Vaclav Havel 2021. Donc voilà pour cette initiative euh, qui marque notre engagement euh, sur les droits de l'homme. Je poursuis avec euh, l'agenda euh, de fin de semaine, puisque euh, euh, aujourd'hui même se tient, euh, comme vous le savez, le séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. Présidée par la première ministre et son homologue franco-sénégalais, donc Madame Colonna, euh, y participera ainsi que Madame euh, Zakharopoulou. Euh, cela se tient à Champs-sur-Marne, sur la présidence donc des deux premiers ministres et en présence d'une vingtaine de ministres euh, de nos deux pays. Il s'agit évidemment d'un moment fort dans cette relation bilatérale et vous savez que le Sénégal est le, le seul pays d'Afrique subsaharienne avec lequel nous organisons ce, ce type de séminaire intergouvernemental, ce qui témoigne de l'excellence de notre partenariat avec le Sénégal, et résolument tourné vers l'avenir puisqu'il y aura une forte priorité donnée à la jeunesse à l'occasion de ce séminaire avec une, un focus sur les domaines de l'enseignement supérieur. De la formation professionnelle, du sport, et une rencontre avec, euh, une, une, euh, avec la jeunesse française et sénégalaise qui viendra euh, intervenir en amont du segment institutionnel. Autre point d'agenda pour Madame Colonna, euh, elle s'entretient aujourd'hui avec euh, son homologue Tadjik, Monsieur Sirojidine Mohreddin, et euh, ils évoqueront évidemment euh, les questions de stabilité en Asie centrale la résolution des tensions entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et comme vous le savez, cet entretien fait suite à celui du président de la République et de son homologue le 26 novembre dernier, et qui prenait place dans une séquence plus importante dédiée à l'Asie centrale, avec la visite officielle que vous avez pu suivre des chefs d'État ouzbeks et Kazakh. Et qui marque aussi la volonté de ces pays de renforcer d'autres partenariats que ceux qu'ils entretiennent avec la Russie. Enfin, si l'on se projette sur la fin de semaine et le week-end, la ministre sera en Côte d'Ivoire, donc à partir de demain. Comme vous le savez, il s'agit de son deuxième déplacement officiel en Afrique. Elle était au Niger en juillet dernier avec, son homologue, avec, son, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Il s'agit évidemment pour nous d'une un, relation particulièrement importante. La Côte d'Ivoire est une, une puissance régionale et, et la France appuie son potentiel et le, le dynamisme de la jeunesse. Nous sommes le premier partenaire en termes de coopération pour la Côte d'Ivoire avec 4,9 milliards d'euros d'investissement public pour la période 2021-2025. Et dans le domaine de l'économie, 840 entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire, qui est le premier partenaire commercial de la France au sein de, de l'UOMOA. Donc ce sera l'occasion pour la ministre d'être reçue en audience par Alsan Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Elle rencontrera évidemment son homologue, madame Kandia Kamisoko Camara, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, ainsi que le ministre d'État et le ministre de la Défense euh, du, de la Côte d'Ivoire, euh, mais également les ministres de la Culture et de la Francophonie et les ministres de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service euh, civique, ce qui marque bien, là encore, un focus sur la société civile et la jeunesse, pour nous projeter dans l'avenir de cette relation. Et la ministre rencontrera des artistes, des créateurs, des intellectuels, des entrepreneurs euh, ivoiriens. Elle sera donc euh, l'occasion de progresser dans le renouvellement du partenariat entre l'Afrique et la France, euh, qui a été initié par le discours prononcé par le président de la République à Ouagadougou. Euh, la ministre remettra également à l'occasion de cette visite le prix franco-allemand des droits de l'homme à Megan Boho, présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et vous savez que c'est une des priorités de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, que euh, cette priorité donnée entre, à l'égalité entre les, les femmes et les hommes, Et euh, il y a notamment toute une série de projets concrets dans le domaine de la santé et de l'éducation qui euh, visent à renforcer cette égalité euh, femmes-hommes. Elle remettra enfin la décoration des arts et des lettres à Maureen Aïté, qui est une créatrice de mode et une entrepreneuse ivoirienne. Donc voilà pour ce segment ivoirien qui prendra donc euh, terme le euh, samedi 10 décembre. Et euh, dernier point à l'agenda, si on se projette en début de semaine euh, prochaine, elle sera, la ministre sera euh, à Bruxelles pour le CAE, euh, le Conseil Affaires étrangères, euh, avec évidemment la guerre en Ukraine qui sera à l'ordre du jour de cette réunion, ainsi que la situation en Moldavie, le voisinage méridional, les droits de l'homme, la facilité européenne pour la paix et la Tunisie. Et le euh, Conseil Affaires étrangères sera aussi l'occasion d'évoquer euh, l'Iran. Et vous savez qu'avec nos partenaires européens, euh, nous travaillons sur des nouvelles désignations en vue du prochain euh, de ce Conseil Affaires étrangères. Euh, voilà pour ces éléments de calendrier. Donc, je vais passer rapidement sur les autres euh, ministres de, du pôle ministériel. S'agissant d'Olivier Becht, nous avions un gros rendez-vous euh, polonais, franco-polonais, euh, avec le forum économique franco-polonais qui, qui se tient euh, en ce moment même. Euh, il s'agit pour nous d'encourager les partenariats entre les acteurs polonais et les entreprises françaises dans des secteurs clés. Euh, et vous savez que la Pologne est le dixième partenaire commercial de la France, donc c'est particulièrement important pour nous. Euh, la mobilité et notamment le ferroviaire seront abordés, mais également tout le secteur de la ville durable avec un focus sur les questions d'eau et d'assainissement. Le ministre délégué visitera à cette occasion euh, Veolia Energia Varsovie. Euh, le plus grand réseau euh, de chauffage urbain euh, en Europe. Il, serait, il se rendra également au Forum économique euh, bilatéral euh, avec euh, le MEDEF et le patronat euh, polonais euh, de, de l'autre côté, en présence donc du président de, du MEDEF, Geoffroy route de Bézieux. Euh, je crois que cela témoigne à nouveau de l'intensité de nos échanges euh, avec, euh, avec la Pologne. Vous vous souvenez que la ministre a eu un entretien avec son homologue le 9 novembre, que Madame Boone euh, a rencontré son homologue le 30, euh, 30 novembre. Et évidemment, euh, ces échanges intenses traduisent aussi notre coordination et notre mobilisation commune pour le soutien dans la durée à l'Ukraine et le renforcement de notre coopération dans le cadre de l'OTAN. Voilà pour euh, l'agenda de M. Best. Et je souligne un point sur l'agenda de Madame Boone, qui euh, s'entretient avec euh, son homologue slovène et son homologue euh, lituanien. Donc là aussi, avec pour euh, objectif d'avoir euh, un dialogue sur les questions de solidarité énergétique, d'État de droit et d'avenir du voisinage de l'UE. Et elle participe euh, au lancement, par ailleurs, du cycle européen de l'État de droit, donc c'est une initiative lancée à, en étroite coopération avec le Conseil national des barreaux et qui vise évidemment à renforcer les échanges de bonnes pratiques entre professionnels européens euh, afin euh, de, euh, de consolider l'état de droit, ce qui fait le, le, le cœur du projet européen. Et dernier point, parce que je sens que je suis trop longue, euh, Crisoulaza Karopoulou, donc la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats euh, internationaux. J'évoque euh, quelque chose qui n'est pas euh, affiché, mais qui sera à son agenda la semaine prochaine, puisqu'elle se rendra à Montréal euh, dans le cadre de la COP15. Euh, vous savez que la délégation est conduite par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion, la cohésion des territoires euh, Monsieur Christophe Béchu, euh, mais Madame Zakharopoulou euh, se joindra à cette délégation. Et euh, vous savez que la, la négociation est conduite par notre ambassadrice pour l'environnement, Madame Sylvie Lemay, euh, qui suit euh, et qui dirige cette équipe interministérielle. Donc pour nous, et l'objectif de cette euh, COP15, c'est l'adoption du futur cadre stratégique mondial post-2020. Pour la biodiversité, cet accord devrait être à la biodiversité, ce que l'accord de Paris est au climat, une feuille de route claire, partagée, listant les ambitions nationales de chaque État. Et donc, c'est un, un point particulièrement critique pour pouvoir inverser le déclin de la biodiversité d'ici à 2030. Donc, dans ce cadre-là, la France et l'Union européenne défendront des objectifs ambitieux puisque parmi nos objectifs phares que vous connaissez, c'est celui de protéger au moins 30 des terres et 30 des océans d'ici à 2030. Et s'agissant des 70 restants de la planète, nous appelons à ce qu'ils soient gérés de manière durable en promouvant les pratiques agricoles compatibles avec la préservation de la biodiversité. Donc voilà pour l'engagement du pôle ministériel sur cet agenda COP15. Et vous savez qu'évidemment, cela s'inscrit dans, dans un contexte plus large d'engagement de, la, de la France résolu sur les questions de biodiversité au plus haut niveau, avec des avancées particulièrement importantes au niveau européen. Avec l'adoption le 5 décembre d'un règlement européen sur la lutte contre la déforestation importée que nous avons porté notamment dans le cadre de la présidence française de l'UE. Et vous savez que nous avons fait de la lutte contre la déforestation une de nos priorités. C'était c'est la raison de, du One Forest Summit annoncé par le président de la République avec son homologue gabonais qui se tiendra donc au Gabon fin fin du premier trimestre 2023 et de la protection des océans. Nous avons déjà accueilli un One Ocean Summit, et la France est candidate avec le Costa Rica pour accueillir la Conférence des Nations unies sur les océans en 2025. Tout cela euh, venant également euh, s'adosser à des négociations euh, en cours sur euh, la pollution sur les plastiques euh, qui sont pour nous également prioritaires. Donc voilà pour ce point d'agenda que nous souhaitions nous faire. et Vous avez évidemment accès à ces éléments d'agenda sur notre site. Je passe aux déclarations euh, du jour, avec deux déclarations euh, d'actualité. Donc, tout d'abord, euh, sur le Pérou, euh, puisque vous avez suivi les événements euh, qui se sont déroulés euh, cette nuit. Et donc, je souhaitais vous indiquer que la France suit avec attention les événements qui se déroulent actuellement au Pérou et qui ont conduit à la destitution du président Castillo après sa tentative de dissolution du Congrès. Nous rejetons tout acte contraire à la Constitution péruvienne et nous rappelons notre attachement à la démocratie et à l'État de droit. La France soutient la solution politique, démocratique et pacifique adoptée par les institutions du Pérou et elle appelle tous les acteurs à un dialogue qui assure la stabilité du cadre institutionnel. Elle appelle à cet égard l'ensemble des acteurs à s'en tenir au cadre institutionnel. Voilà pour cette première déclaration. La seconde euh, est relative à l'Iran. Vous avez euh, évidemment euh, constaté l'exécution d'un citoyen iranien à la suite de sa participation aux manifestations. Et donc nous souhaitions aujourd'hui marquer notre condamnation euh, la plus vive de cette exécution, euh, condamnée à mort à la suite de sa participation aux manifestations en cours en Iran. Cette exécution, elle vient s'ajouter aux très nombreuses autres violations graves et inacceptables des droits et libertés fondamentales commises par les autorités iraniennes. Et la France rappelle son opposition constante à la peine de mort, en tout lieu et en toutes circonstances, et nous restons engagés avec détermination pour l'abolition universelle de ce châtiment injuste et inhumain. Et par ailleurs, s'agissant de la situation en cours en Iran, nous rappelons notre attachement à la liberté de manifester pacifiquement et notre condamnation la plus ferme, de la répression qui s'abat sur les iraniennes et les iraniens qui manifestent. Vous avez entendu, Madame Colonna, il y a deux jours, euh, à l'Assemblée nationale à cet égard, les aspirations exprimées par les iraniens à plus de liberté et au respect de leurs droits sont légitimes et doivent être entendues. Voilà pour les déclarations que je souhaitais vous faire ce jour sur la situation internationale. Et donc, je propose que nous ouvrions euh, les questions. Donc, euh, Je vous remercie de euh, vous présenter et de présenter votre média. Et je crois que Pierre-Louis va distribuer les micros pour que nous puissions entendre vos questions. Donc, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions Merci, euh, bon, bah, Trois questions. Euh, la première sur l'Iran. Euh, vous avez parlé de nouvelles désignations la semaine prochaine à Bruxelles. Est-ce que ça sera euh, sur le volet droit de l'homme et le volet euh, de drones, missiles potentiels euh, Deuxième question je crois, en disant euh, ma collègue de l'AFP, que la ministre se rendra la semaine prochaine au Maroc. Comment est-ce que vous évaluez la, situation, la relation entre la France et le Maroc mm -hmm. Et troisième question, c'est pour revenir sur les propos du Président. Est-ce que vous comprenez le désarroi de certains alliés euh, de, de la France quand ils entendent les déclarations du Président sur les, les garanties de sécurité pour la Russie Alors sur l'Iran, ce point sera en effet euh, traité au Conseil des affaires étrangères de, de ce lundi euh, à Bruxelles et il sera traité sous euh, deux points, donc à la fois la question euh, des droits de l'homme et la question des drones, et donc seront évoqués à cette, cette occasion de, nouvelles, de nouveaux individus impliqués dans la répression sur la partie droits de l'homme, ainsi que des entités impliquées dans, donc, sur l'exportation sur de drones vers la Russie. S'agissant du Maroc, donc en effet, euh, nous avons confirmé ce matin le déplacement de, de la ministre, les 15 et 16 décembre prochains euh, au Maroc. Euh, il s'agit de pouvoir définir des perspectives ambitieuses et innovantes pour cette relation qui est une, une relation d'exception. Vous savez que la France et le Maroc sont des, des partenaires majeurs euh, en matière d'économie, d'éducation, de sécurité et de coopération. Et donc, l'ensemble de ces sujets, euh, seront, seront, seront traités dans le cadre de, de cette visite. Euh, L'agrément de notre nouvel ambassadeur à Rabat a été obtenu hier, donc Christophe Lecourtier, euh, l'ancien directeur général de, de Business France, qui pourra donc euh, accueillir la ministre pour cette, cette, cette visite et euh, redéfinir donc, ces, ces perspectives ambitieuses que nous souhaitons pour cette relation d'exception. S'agissant de... S'agissant de, des propos du président de la République dans TF1 et de, des réactions auxquelles vous, vous, faites, vous faites allusion, je tiens à souligner qu'il n'y a, a pas lieu d'avoir de, de polémique. Il n'y a absolument pas d'évolution du discours du président de la République en la matière. La position de la France elle est extrêmement claire. Il s'agit d'aider l'Ukraine à résister et en faire en sorte que le pays soit pleinement rétabli dans ses droits, à la fois par le retrait des troupes russes sur son sol, le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Notre fermeté, elle est, elle est claire sur cette, premier point de soutien à l'Ukraine, mais elle est également claire dans le fait que nous travaillons sans relâche sur la lutte contre l'impunité des crimes commis dans le cadre de l'agression illégale commise par la Russie en Ukraine. Et les responsables de ces crimes de guerre devront répondre de leurs actes. Vous savez que nous avons apporté un soutien très clair à la CPI et à la justice internationale qui poursuit des enquêtes sur le terrain, y compris en mettant à leur disposition des enquêteurs. Nous soutenons également la justice ukrainienne à cet égard, euh, ainsi que, euh, et vous savez que des procédures sont, sont également ouvertes euh, au plan de la, de la justice nationale. Et donc notre engagement, euh, il est constant, à la fois dans le soutien euh, de l'Ukraine à résister euh, et à faire en sorte que son pays soit pleinement rétabli dans ses droits, mais aussi dans cette lutte contre l'impunité. Et euh, comme vous évoquiez, les les conclusions, euh, les, les, les propos du président de la République s'agissant de, euh, des, des, des possibles incompréhensions qui ont pu avoir lieu, euh, je crois que la question des garanties de sécurité, c'est celle que, que vous évoquiez, euh, elle, euh, elle, elle, elle s'inscrit euh, une fois la guerre terminée. Il est évident qu'il faudra trouver les conditions d'une paix durable en Europe euh, et, euh, et qu une nouvelle architecture de sécurité qui permettra d'éviter les prochaines guerres. Donc, euh, C'est dans ce cadre-là que s'inscrit le propos tenu euh, par le président de la République et cela ne traduit en aucune sorte une évolution euh, du discours de la France euh, sur notre soutien à l'Ukraine qui est absolument déterminé et qui s'exprimera lors de la conférence du 13 décembre que nous tiendrons avec euh, les Ukrainiens à Paris. Bonjour, Hussein Kneber, la chaîne Al-Arabia. Une question sur l'Iran mm -hmm. qui produit depuis deux semaines maintenant de l'uranium enrichi à 60% dans une autre Installation que celle de Natanz, maintenant c'est à Fordaux. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle extension euh, confirmée par euh, l'AIEA La deuxième question, c'est sur le sommet de Amman euh, en Jordanie. Euh, la, la France planche sur la tenue de, de cette conférence régionale à Amman. Avez-vous des euh, éléments sur les, sur les préparations et est-ce qu'il y a une date précise euh, Merci. Merci beaucoup. S'agissant de l'Iran, comme vous le savez, l'Iran, et vous l'évoquiez, poursuit son escalade nucléaire en accroissant ses capacités de production, bien au-delà des limitations du GCPOA, et nous condamnons évidemment, très clairement et très fermement cette évolution. Nous avons fait à l'Iran une proposition qui est la meilleure possible et la dernière pour permettre un retour au GCPOA. Euh, étant donné aujourd'hui le refus iranien de conclure euh, l'accord proposé à ce stade, nous consultons nos partenaires sur la manière de répondre à la poursuite de cette escalade nucléaire. Et nous restons évidemment déterminés à empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire et à trouver euh, une solution diplomatique pour ce faire. Donc il y a une urgence toute particulière à ce que l'Iran revienne au respect des garanties l'Iran doit à l'AIEA. Vous savez que le 17 novembre dernier, il y a eu une résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA qui appelait de façon consensuelle à apporter à ce que l'Iran apporte des explications techniquement crédibles à la présence de particules d'uranium sur trois sites non déclarés en Iran et à clarifier où se trouvaient les matières nucléaires et les équipements contaminés qui en sont la cause. Donc nous soutenons les efforts de l'AIEA pour résoudre ces questions essentielles. Et notre message, il est clair, il est d'appeler euh, la coopération pleine et entière de l'Iran avec l'AIEA sur ces questions. Euh, S'agissant de, de la conférence euh, de Bagdad, comme vous le savez, il s'agit de de renouveler ce qui avait été un succès, puisque cette conférence qui avait été tenue l'an dernier à l'initiative du président de la République avait permis de réunir des États qui ne se parlaient pas. L'objectif est donc de relancer ces efforts au bénéfice de la stabilité régionale au Moyen-Orient et euh, nous cherchons, l'objectif dans le cadre de cette conférence est d'identifier, de pouvoir discuter euh, d'initiatives qui pourraient euh, permettre de contribuer euh, à la stabilité régionale sur des questions d'intérêt commun euh, pour les États participants à cette, à, cette, à cette conférence. Donc il ne me revient pas de donner une date, euh, mais qui devrait vous être communiquée euh, rapidement. Euh, voilà. Merci. Bonjour, Sonia de je de Libération. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça fait 20 mois que le journaliste Olivier Dubois est otage, euh, on présume au Mali, toujours. Euh, depuis mars dernier, nous n'avons plus, en tout cas publiquement, de signes de, de vie. Est-ce que vous avez des nouvelles Est-ce que vous savez s'il va bien, s'il est en vie Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avancée éventuelle des efforts pour le libérer Merci beaucoup pour, euh, pour cette question. Toutes nos pensées vont évidemment... Euh à Olivier Dubois et à, et à sa famille euh, en cet anniversaire donc des 20 mois de, de sa captivité. Vous connaissez la, la mobilisation au plus haut niveau euh, de nos autorités s'agissant de euh, de de l'objectif qui est évidemment le nôtre d'obtenir euh, sa libération. Et tous les efforts sont, sont déployés depuis le premier jour pour parvenir à cet objectif. Et vous le savez, le ministère est en contact euh, très étroit avec sa famille euh, en France et au Mali pour l'accompagner. Euh, la famille a été reçue à plusieurs reprises, euh, y compris tout récemment par le directeur de, de cabinet de, de la ministre. Donc, euh, encore une fois, je ne peux que le répéter, c'est la discrétion qui l'emporte pour essayer de résoudre ces affaires. Donc, Je n'entrerai pas dans les détails des efforts qui sont déployés, mais vous savez quelle est la mobilisation, elle est pleine et entière de la France pour parvenir à sa libération. Je crois que cela... Je ne vois pas davantage de questions. Oui, Delphine. Merci. J'ai une petite question sur Monsieur le Courtier. On sait quand est-ce qu'il prend ses fonctions d'ambassadeur Alors, son agrément a été reçu hier, donc j'imagine qu'il rejoindra au plus vite son poste pour pouvoir préparer la visite de la ministre qui est donc imminente. Très bien. Cela vient clore notre série de questions. Je me propose de faire une dernière déclaration euh, sur euh, la République euh, démocratique du Congo et la région des Grands Lacs euh, pour marquer notre condamnation suite aux violences commises par le M23 euh, à Kishise, à Kishise Mbambo. Euh, vous marquez euh, notre, euh, combien nous, êtes, nous sommes choqués par les informations recueillies par la MONUSCO lors d'une enquête préliminaire faisant état de violences commises les 29 et 30 novembre par le M23 à l'encontre de civils, y compris des femmes et des enfants, dans les, dans les villages de Kishise et de Bambo à l'est de la République démocratique du Congo. Ces actes ne peuvent pas rester impunis et nous saluons à cet égard la volonté des autorités congolaises de poursuivre leurs auteurs en justice. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces exactions et le non-respect par le M23 du cessez-le-feu décidé à Luanda le 23 novembre dernier, en présence des dirigeants congolais, rwandais, angolais, burundais, ainsi que du facilitateur de la Communauté d'Afrique de l'Est. Nous prenons note du communiqué du 6 décembre dans lequel le groupe armé M23 se dit prêt à se retirer des territoires qu'il occupe et nous l'appelons à le faire immédiatement et sans condition. Comme vous le savez également, nous appelons tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement. Et c'est une exigence du Conseil de sécurité des Nations unies. Tout soutien extérieur au M23 doit cesser. La France marque dans ce cadre son soutien et le réitère aux initiatives diplomatiques régionales dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda, qui visent à faire cesser ces combats et ces violences à l'est de la RDC. Voilà pour cette dernière déclaration. Cela vient clore notre point de presse. Je vous remercie pour cette première édition et je vous remercie de votre bienveillance.